Dans le cadre de la sélection du prix Rosine Perrier 2020, je vous présente le premier roman de David Zuckerman, saint Perdido, paru chez Calman Lévy, 410 pages. L'auteur est né en 1960 à Créteil. Il a écrit une quinzaine de pièces de théâtre, dont certaines ont été diffusées sur France Culture, et quatre romans qu'il n'a pas voulu envoyer à des éditeurs. Avec cette première publication, il est lauréat du Festival du Premier Roman de Chambéry, saint perdido est une ville imaginaire sur la côte du Panama, en Amérique centrale. L'histoire se déroule de 1946 à 1959. Entre faits réels, l'indépendance du Panama, la construction du canal et fiction, nous assistons à la naissance d'un pays, d'une nation, en proie à de féroces appétits. Chaque acteur, américain, européen, panaméen, veut tirer profit de ce développement et de cette naissance. Cette ville est composée comme un puzzle. Dans chaque pièce se cache trafic et combinant toujours. Près de l'océan, nous trouvons le port et la ville basse. Puis vient la décharge à ciel ouvert, le bidonville de Lagrima. Un peu à côté, un peu plus loin, la jungle, dans laquelle les descendants des cimarons, ces anciens esclaves qui ont fui les domaines espagnols, vivent toujours. Et enfin, la ville haute, le cœur du pouvoir politique et financier. Le cœur de tous les trafics haut de gamme. Le personnage qui crée du lien entre les différents morceaux de ce puzzle, c'est Yarbo. Un beau jour, Felicia, qui vit sur la décharge de Sandperdido, le voit sortir de la jungle et s'installer près de chez elle. Il a alors une dizaine d'années. Elle le décrira ainsi. Des yeux si bleus qu'ils semblent blancs, où brille une intelligence vive dans un visage d'un noir profond. Après avoir testé toutes les langues qu'elle connaît pour communiquer avec lui, elle le déclare muet. Mais ce qui marque Félicia, c'est la taille des mains de Yerbo, des mains larges, épaisses, musculeuses, d'une force peu commune. Cette particularité lui vaudra son surnom, la langosta, le homard. Yerbo va prendre fête et cause pour les femmes sans défense, les laisser pour compte, et va faire trembler les riches au fil des années. Cette fresque historique et sociétale est doublée d'un roman d'aventure dans lequel le lecteur assiste à la naissance d'une légende urbaine. Cette légende urbaine aura sa propre marque, celle de la manne.